je vais à Prague aujourd'hui. Quand À 9 h 14. Quand vas-tu arriver là À presque 2. Wow, tu vas avoir beaucoup de temps, non Non, parce que... je vais vérifié ma train demain. Tu vas à 5, je pense. Oui. Ah, donc tu vas avoir seulement 3 heures. And I have a change in... Oosti nad labem lavni nad Ça y est, je viens tout juste d'arriver à Prague. Donc, je ne suis pas à la gare centrale de Prague. Je suis à une autre gare. C'est appelé Prague Holovice, je crois. Franchement, j'en sais rien du tout parce que je ne me suis pas du tout renseigné. Je suis parti ce matin vraiment à l'aventure. Donc, j'en viens d'arriver. Le trajet était super beau. En fait on longe tout le long du trajet, pratiquement une rivière, il y a des montagnes et puis je vais mon masque, je suis à l'intérieur mais vous m'entendez quoi Et donc là je vais avoir un autre train pour aller à la gare centrale et ensuite je vais aller manger. Pendant le trajet j'ai repéré sur Happy Cow un restaurant vegan qui a l'air incroyable donc bah, je vais aller tester ça et puis bah, je vous en ai avec moi. Bien arrivé à Prague, c'est un peu bruyant que je suis dans une rue qui est passante Et donc là je vais me rendre au restaurant puisque j'ai hyper faim Il est juste dans la rue à droite je crois Ça a l'air super bon, sur Apicao, il a la meilleure note Alors pour ceux qui ne connaissent pas Apikao c'est un, une application qui répertorie les restaurants véganes Les restaurants végétariens, les restaurants à options véganes ou option options végétariennes Et moi je m'en sers souvent en voyage, ça répertorie pas tout Mais je vous mets quand même le lien en barre de description, c'est toujours vous servir Les croquetas, c'est les tapas espagnols typiques avec du coup une sauce aioli, je pense, et bien sûr, tout est vegan. Mmh. Wow. C'est vraiment un goût de croquetas en Espagne incroyable. Et alors, un de mes tips à moi, c'est toujours de demander du coup dans un restaurant au serveur dans une ville qu'on ne connaît pas, un peu ses endroits préférés vraiment à lui, pas vraiment les lieux touristiques, même s'il si va souvent parler de ça, demander vraiment lui ou elle ce qu'ils préfèrent dans la ville donc euh, je sais à peu près ce que je vais faire Ok alors je viens de sortir du restaurant et euh, la serveuse est trop gentille je vous l'avais dit en fait de demander au serveur c'est toujours le meilleur moyen de connaître les endroits où aller elle m'avait déjà fait une petite liste de ce qu'il fallait que je vois à Prague avant de partir dans ces deux heures et en fait elle est revenue elle a tout écrit sur un petit ticket comme ça Du coup je sais exactement ce que je dois faire à Prague je sais exactement où je dois aller c'est incroyable en fait je suis trop content, les gens sont trop gentils ici la serveuse est trop sympa le restaurant il est excellent je tombe sur un bon restaurant du premier coup, vegan et pas cher du tout les gens sont super sympas. ils sont super souriants c'est trop bien donc si on suit la liste que la serveuse m'a donné la première chose qu'il faut que j'aille voir c'est le National Museum et ben, je crois que c'est ça. <rire> ouais, je crois bien que c'est ça, parce que c'est, c'est grand, c'est beau, et ça ressemble à un National Museum. Bon, ben, y a pas de doute, ça doit bien être ça, le National Museum, parce que c'est immense et c'est magnifique. Et à l'arrière, là-bas, je vois écrit Nardoni, Narsdoni Museum. Continuer notre chemin par rapport à ce que nous a dit. On va descendre l'avenue principale. Je connais même pas son nom et, euh, et la statue du cheval. Je ne sais pas exactement ce que ça représente cette statue du cheval, si ce n'est que c'est une statue avec un cheval. Dans ce cas-là, Google est mon ami, Wikipédia. Statue du cheval s'appelle Pomnik Svateo Paklava. Voilà. j'ai la traduction en français. Donc c'est la statue équestre de Saint Venceslas. Et donc cette rue principale qu'on descend s'appelle Nam. Bon alors le temps passe à une vitesse monstre, il ne me reste plus qu'une heure et j'ai à peine eu le temps de marcher un tout petit peu. Mais c'est super beau, je suis vraiment un peu frustré parce que j'aurais beaucoup beaucoup voulu rester plus. C'est comme ça. Alors, je crois que je viens de voir la place principale de la ville. J'ai vu l'horloge et l'Astrolabe. Et maintenant, ben, je me dirige vers la rivière. J'ai l'impression de faire Pékin Express, quoi. Genre, je cours de partout parce que j'ai vraiment pas le temps. Mais c'est drôle quand même et c'est beau. Alors là il commence à pleuvoir J'ai presque plus de batterie sur mon téléphone Et je vois que le ciel il est en train de s'assombrir de ouf Donc normalement je devais prendre mon train seulement à 17h30 Et il y en a un qui part à 16h30 Du coup je fais tout pour aller à la gare et arriver à temps Il part dans un quart d'heure Et là je suis pas très, très loin de la gare je pense Donc du coup je me dépêche et je vais essayer d'attraper ce train EC <musique> 170 Prague est vraiment ce années 70. Je kiffe. Je pense que je vais avoir mon train de la plateforme 5S pendant 5 minutes. Et là je suis en train de marcher vers la plateforme. Waouh C'est très beau. Regardez ah ouais, comme c'est beau de là. Je veux vraiment vous y Je veux vous filmer. C'est hyper frustrant parce qu'en fait j'ai envie de vous montrer plein de choses de Prague. Parce que c'est super beau. Je suis arrivé, j'ai mangé, j'ai marché un peu et je dois déjà repartir. Mais bon, c'est kiffant, je me dis quand même que j'ai de la chance d'avoir pu faire ça. Puis c'était soit ça, soit je perdais mon ticket. Je vous dis que j'ai quand même de la chance, j'ai pu très rapidement bah, découvrir une nouvelle capitale européenne. Alors, Berlin. Ça y est, j'ai trouvé mon train, Berlin-Hauslander. Ça y est, de retour à la maison après cette journée à Prague. Alors franchement, bilan de la journée pour moi c'était une super expérience Ça m'a vraiment fait rire de, bah de partir ce matin sans savoir où j'allais D'aller à Prague, d'aller manger au restaurant, de me balader un peu et de rentrer Il y avait un côté qui était un peu frustrant de me dire je suis dans une capitale européenne Je suis à Prague qui est une ville super où on peut manger pour pas cher Où il y a des choses vegan incroyables, où la ville est belle et où il se passe plein de choses Je pense hyper intéressantes et il y a plein de musées à découvrir Il y a plein de choses à visiter, et plein d'endroits où se balader Mais moi qui adore voyager en train, j'ai adoré en fait ces 4 heures de voyage et puis dans ce restaurant qui était exceptionnel d'ailleurs je vous le recommande et je mets euh, les informations du restaurant en barre d'infos et je vous mets aussi un lien vers la page internet de Interrail parce que je trouve que c'est quand même un super principe de pouvoir voyager en Europe en illimité Alors parfois on a des frais de réservation de fauteuil Il y a des pays où on est obligé de réserver un fauteuil pour voyager Comme la France par exemple et Donc à chaque fois on a entre 10, 14, 20 euros à ajouter Mais tous les pays de l'Est, l'Allemagne, la République tchèque, et la Pologne Il y a plein de trains sans réservation obligatoire Et donc là ça vaut vraiment le coup de pouvoir voyager, et se balader Et de se dire tiens si j'allais manger au restaurant à Prague demain Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Merci d'avoir regardé. Je vous dis à une prochaine fois pour de prochains voyages ou de prochaines découvertes culinaires vegan. A bientôt